j'espère que vous avez les liens Moi ça va Alors aujourd'hui, on va aller se faire une petite balade Et on va parler d'une news qui est sortie euh, Moi, là, très récemment Donc c'est la XSR euh, GP Bon euh, Ça va être une moto qui va pas non plus Révolutionner les choses Ça va être euh, une Pour ma part, hein, moi que je me trompe hein, Ça va être une, comment s'appelle Une XSR avec un moteur de R1 Donc CD4 peut-être un petit peu remanié, peut-être un peu dégonflé, surtout, euh, pour que ça soit un peu plus euh, conduisible, mais euh, bon, voilà. Après, ils appellent ça GP, beaucoup de m'ont demandé dans mes commentaires, mis, les commentaires, nos abonnés m'ont dit pourquoi ils appellent ça GP, c'est tout simplement parce qu'ils ont mis des pièces euh, qui, viennent du, du, qui viennent de la course, quoi, que je veux dire, des, des pièces, euh, que ça soit, par exemple, de l'amortissement all pas euh, euh, enfin, bref, plein, plein de pièces qui, qui, qui viennent du.. du du GP, quoi, de, de, du Grand Prix et qui vont faire bien sûr grimper la note hein. <rire> ça c'est sûr et, euh, et donc voilà c'est pour ça qu'ils l'appellent GP Bon, ils auraient pu l'appeler XSR 1000 hein, euh, voilà mais ils ont voulu appeler ça GP Bon, je pense que c'est un nom de code, je pense pas qu'elle s'appellera GP à la sortie, hein. non je pense pas, ils ont dit <rire> Pardon, ils ont mis XSR 700 XSR 900, moi bon, je pense qu'ils soient ils resteront sur une XSR 1000 Peut-être avec un... Ouais, je, sais, je vois pas les appelés GP, GP ça fait trop bizarre et les gens vont croire, pouvoir... parce que moi quand qu'on appelle ça GP, vous pouvez croire que c'est une moto de, de course, C'est souvent, souvent quand on met des appellations comme ça, c'est pour les, les motos euh, sportives Donc, euh, je pense pas, c'est juste une appellation, j'ai mis le document de présentation, c'est une, une appellation de, de standard, c'est pas définitive. Donc... Ça va être une moto, voilà, ils ont déjà annoncé qu'ils vont changer la fourche. Ils vont la mettre, euh, une fourche, je crois, Olyx, euh, avant-arrière. A l'arrière, ce sera avec une molette déportée, comme sur la MT-09, etc. Avec à tout pareil. Euh, ils vont mettre, il y aura le Quick Shift, puis lélectro de base qu'il y a as qui sur la XSR900, déjà, c'est comme pareil. Euh, il y aura, normalement, à 95%, c'est à 98%. Donc ça sera une, un CP4 qui sera, je pense, un peu dégonflé, euh, avec une pignonnerie qui sera différente euh, plus d'allonge et plus court euh, au niveau des premiers rapports pour que ça puisse rester exploitable sur, euh, en, en, en ville beaucoup plus coupleuse euh, donc où vous êtes obligé de rester qu'en première euh, en ville pourrez l'exploiter ensuite euh, avoir de grandes évolutions. Ne vous attendez pas non plus à quelque chose de particulier on se dit la place GP pour avoir quelques pièces anodisées quelques pièces un peu plus euh, haut de gamme. Mais euh, ça va être un une grosse révolution. Le design peut être différent. différent. C'est surtout ça que voilà, j'attends de voir la gueule qu'elle aura parce qu'elle aura peut-être un design différent. Mais euh, sinon il n'y aura pas de grosse révolution. Par contre le prix oui, il est du piqué quand même et Mokugui m'ont dit, ouais, mais vrai, que ça va être 30, 30, 30, 30 le tenue de non, pour ce qui est néo-rétro, euh, c'est cher un bon, exemple, la mienne, elle vaut 8500 sans 100. option, sans aucune option là, toutes les options que j'ai vont donc vous voyez, par rapport à une moto standard c'est beaucoup plus cher néo-rétro est toujours plus cher c'est toujours comme ça euh, mais euh, voilà, le prix euh, ça risque dans les 14-15 euros moi je ne vois pas en moment moteur de 1 qui colle plein de pièces comme ça, et, si ce n'est même à 16 000, je vous dis, je, je pencherais plus ouvert entre 15 et 16 000 euros ah oui, oh, une XSR avec un moteur de 1000 des suspensions haut de gamme et tout comme ça, moi je dis entre 15 et 16 000 en dessous, en dessous tu peux tu peux te gratter donc ça va déjà ça va être un gros roster qui va concurrencer de, de, de, de plein face euh, la CB 1000R de Honda, parce que euh, Yamaha ne l'avait pas n'avait pas de, de néo-rétro de 1000 cm3 euh, ça va aussi concurrencer plus ou moins on dira, plus ou moins, parce que c'est pas vraiment le même créneau, mais voilà, plus ou moins les BMW Scrambler les Dugati Scrambler euh, qui, qui ont des scramblers qui ont des Scrambler donc à 1000, 1000 cm3 euh, qu'est-ce qu'il y a encore euh, dans le, le néo-rétro, je crois que à peu près tout sujet qu'ils en font ou pas à 1000 cm3 Yama oui, donc Honda, oui, donc la classée BMW, euh, ben je l'ai dit aussi, Dugati, je l'ai dit, euh, je crois que c'est à peu près tout, je hein, crois, Kawasaki n'en prend pas, moi hein. euh, ouais, je crois que c'est à peu près tout, hein. donc voilà, KTM euh, n'en fait en pas non plus, ce que n'en a plus, je suis en train de réfléchir, non voilà. donc voilà, c'est à peu près, ils se, non, se dans un créneau, mais c'est vrai qu'il plaît toujours autant, hein, le niveau préto, moi j'aime beaucoup, beaucoup les hauts D'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai à la mienne De <rire> toute euh, voilà. bon, façon, moi les deux motos que j'aime le plus au monde, c'est les Neo-Rétro ou les Traille trails et également j'enveloppe aussi dans les motocross Traille, un peu de tout ce, qui... tout ce qui touche la tête Moi j'adore ça euh, C'est mes deux femmes de préférées, de toute façon je viens pas moto motocross pour rien J'ai fait 16 ans de cross, d'enduro et, et de trails pas pour rien euh, moi c'est les deux fans que j'aime, moi les sportifs, tout ça c'est pas trop mon truc, mais euh, voilà, ça va être une moto qui, qui va pas se vendre énormément, je pense pas, non parce qu'elle est dans un, dans un, certain, mal, si une, un, un certain moment, malgré que c'est bien y a un certain pour les repos non parce que ça va être une moto qui va se vendre cher, qui va avoir un moteur qui va être euh, assez gourmand. Parce que le CP4, ce soit en, en, en, en super, là, en essence, ça y va. pas. Ah, il est très gourmand, très, très gourmand. Euh, en plus en assurance, ça va taper aussi. Ça va être une moto qui va risque d'être chère aussi, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi quand je suis allé faire assurer la mienne, tout ce qui est euh, néo rétro et tout comme ça, comme c'est très prisé en ce moment, donc c'est très volé, donc c'est très cher. Euh, bah, ça sera pas au niveau d'une sportive hein, c'est sûr mais enfin ça va être cher quand même euh, donc euh, vu que la crise actuelle et vu les gens qui nous ont déjà du mal à acheter des motos je pense pas qu'ils ou, ou, ou, ou qu voient aussi le prix du, de l'essence qui s'envole je, je sais pas si ça va se vendre énormément Après, moi je pense qu'il y en a un, euh, de base sur, sur le fait que voilà ils seront mangés on leur a reproché jusqu'à présent vous avez un an vous n'avez pas de, de, de, de 2000 cm plus, les autres marques pratiquement les ont sauf vous ils ont dit voilà voilà ils vont pas faire de grosses révolutions quand vous dites ils vont prendre le, le bloc moteur de la de r 1 comme ils ont il l'avait fait sur une, sur euh, sur d'autres modèles ils ne sont pas cassés le cul ils vont arriver ils vont le bloc moteur ils vont changer un petit peu la pignonnerie pour certains rapports comme ça ils vont le dégonfler un petit peu euh, et puis faut qu'ils sortent et voilà, voilà, c'est une bonne poignée. Quelques amortissements, quelques gammes, Je pense que ça va aller. Yaman ne sont pas des gens qui perdent trop. Hein. J'ai remarqué. Moi, ils font des motos, ils les font efficaces. Ils sont très bien. Mais euh, ils s'emmerdent pas trop du détail. voilà. Ils pas le directement. Le bloc c'est pas comme on va vraiment chercher vraiment en détail des choses. Eux, ils vont arriver. Ils vont compter comme ça. Voilà. C'est mon point de vue. Après, on verra. Euh, on va regarder vraiment quand elle va sortir le design. Moi, de... enfin, c'est surtout le design qui va m'intéresser. On verra vraiment exactement à quoi elle ressemblera. Okay, un bon ride. Je vous remercie de votre fidélité On est déjà 476 abonnés Ça augmente à mort tous les jours. C'est excellent, c'est grâce à vous que la chaîne fonctionne Un grand merci Et merci de votre fidélité